Je m'appelle Vincent Duconchel et j'étais le superviseur texturing sur le projet SpongeBob. Mon rôle c'est de superviser une équipe qui va mettre en place les couleurs sur les objets 3D. Au départ ils sont gris, quand ils sortent du département modeling, nous on doit les mettre en couleurs, on doit leur mettre des textures et après on donne ça au département suivant qui est le surfacing. Je suis dans l'industrie depuis euh, 2004 environ euh, et euh, donc ça fait un petit moment maintenant et j'ai atterri chez Micros en 2017 en commençant sur le projet euh, Sherlock Gnomes euh, à Paris et puis je suis venu à Montréal pour superviser les textures euh, sur le projet Stubby et puis ensuite j'ai enchaîné sur le projet de SpongeBob. Ce qui me rend le plus fier sur le, sur le projet, euh, c'est d'avoir réussi à maintenir une, une haute qualité tout du long du film. On le sait, faire un film, euh, ça demande beaucoup de travail, c'est à peu près deux ans de travail. Euh, au début, on met beaucoup d'énergie pour arriver à, à trouver la bonne euh, qualité artistique euh, qu'on recherche sur le film. Le client en était satisfait. Et, euh, mais après, la difficulté, c'est de, de maintenir ça euh, avec une équipe de à peu près 15 personnes, tout du long, pendant deux années. Euh, et c'est ça qui a été qui est toujours un peu compliqué, et je suis très fier d'avoir réussi à, à, à mener cette équipe pour qu'on puisse garder cette qualité élevée tout du long du film. Le meilleur souvenir que j'ai sur mon projet, c'est euh, lorsque je vois le travail de mon équipe qui a été euh, récupéré par les autres départements, et euh, comment ils ont, ils ont pu sublimer notre travail. Euh, quand on travaille, on, on met beaucoup d'énergie, on a beaucoup de doutes, on ne sait jamais si ce qu'on fait est, et, et va être à la hauteur de... De, des exigences qu'on s'est imposées et, euh, et donc on, on a toujours une appréhension et puis quand, quand on commence à voir les autres départements, le département surfacing qui, qui sublime nos textures puis après quand ça arrive au lighting avec, avec les conditions de lumière les, les décors prennent tout, toute leur ampleur j'ai vraiment des étoiles dans les yeux quand je vois ça et encore plus après quand ça arrive au niveau du compositing avec l'animation c'est absolument génial